Pour lire un mail avec une pièce jointe, on va donc sur Internet et nous allons hop, sur notre boîte mail. On remarque donc toute une section ici avec une qui est boîte de réception avec marqué 1. Ça veut dire donc nous avons reçu un message. Pour l'ouvrir il suffit de cliquer dessus et donc nous pouvons voir le message et ici nous voyons qu'il y a une pièce jointe. Pour télécharger la pièce jointe, nous cliquons sur la flèche, puis enregistrer. Les téléchargements sont en cours. Et en allant dans « Répertoire personnel téléchargement », on retrouve le document que l'on a téléchargé à partir de la boîte mail.